Bonjour les amis, heureux de vous avoir avec moi à nouveau. Je suis euh, en route vers Paris aujourd'hui. Euh, je voulais juste euh, partager quelque chose avec vous euh, quand je suis sur la route. J'en profite euh, toujours pour beaucoup réfléchir, pour développer des idées. Il y a parfois des idées qui me viennent. Et euh, voilà, faire de la route euh, est un moment, euh, un moment où je peux... Euh, justement, on n'est pas pollué par trop d'appels ou par les affaires du bureau. Et euh, ça me permet de réfléchir. Et je pensais un truc, aujourd'hui j'écoutais la radio et... Euh, je pensais un truc à partager avec vous, c'est que ce qui favorise l'optimisme, c'est bien entendu l'humour, rire. Et bon, bien entendu, vous avez vu dans toutes mes vidéos que le rire et l'humour, et si vous avez assisté à mes conférences, que l'humour et le rire fait partie de mon quotidien, et que c'est également un moyen de pouvoir relativiser les choses. Et donc, j'écoutais la radio, et, et c'est vrai que j'écoutais une émission, là j'écoutais Cyril Hanouna, vous savez, j'ai rencontré Cyril Hanouna, vous avez vu sur l'une de mes vidéos où je suis avec lui dans sa loge. Euh, voilà, et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire C'est quelqu'un qui est naturel, son équipe euh, Mais outre euh, Cyril Hanouna Tous les autres humoristes que l'on peut avoir Qui sont à notre disposition Que ce soit des Gad Elmaleh, des Jamel Debbouze euh, des, des, des Florence Foresti Ou qui que ce soit d'autre Même des anciens, Coluche, etc Rire, riez euh, Prenez vraiment le temps de rire Et si vous n'avez pas envie de rire Eh bien écoutez des humoristes Qui vous feront rire Qui vous donneront envie de rire et je pense que, justement, ces gens de talent qui font de la scène sont là pour, ce, pour cela, pour nous apporter un petit peu euh, un rayon de soleil, euh, de la lumière, euh, alléger un petit peu nos journées par le rire. Donc euh, voilà, si vous ne savez pas rire, vous ne pouvez pas rire, ou vous n'avez pas une humeur à rire, euh, justement, écoutez-les, euh, regardez un DVD, euh, téléchargez un MP3, mais... Ces gens-là, sont, c'est leur métier de nous faire rire, profitez-en, vous allez voir, ça fait tellement de bien et ça, ça sécrète en effet les hormones du bonheur qui vous permettront en effet de vous sentir beaucoup mieux. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés, si aujourd'hui la journée est lourde, si vous n'avez pas envie de rire, au lieu d'écouter la musique qui va vous déprimer, parce que ça aussi ça l'influence, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, écoutez des sketchs de l'humour qui vous fera rire et vous verrez, ça va vous libérer. Ça vous fera du bien, ça fera... Moi, je suis ici tout seul dans ma voiture, avec la tête de rire, et je me dis, tiens, il faut que je partage ça avec vous. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux. À très vite. Ciao, ciao.